Monsieur le ministre, euh, mes chers amis, face à la digi digitalisation de, de la société, il me semble que la puissance publique que vous incarnez, les collectivités locales font aussi partie de cette puissance publique. Euh, cette puissance publique, elle a, elle a deux, deux missions. D'abord au niveau des infrastructures et des outils. Ça vient d'être rappelé, et nous essayons les uns et les autres de faire ce que nous pouvons. Mais aussi l'ambition et la mission d'embarquer tout le monde sur les, sur les usages, et je, je m'associe volontiers à ce qu'a dit le sénateur Anziani tout à l'heure. C'est vrai qu'Internet est une manière de toucher de nouveaux publics qu'on aurait peut-être un peu de mal à, à toucher. Et, et moi, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, je veux retenir un mot, celui que Jacques Lévy a prononcé tout à l'heure, qui est celui de « co-construction ». Je le dis devant Madame durant tornard qui a eu l'amitié de venir nous accompagner sur la démarche prospective agenda 2030 que nous avons lancée. Je crois qu'Internet est un outil qui peut faciliter la co-construction entre les représentants de la démocratie représentative et puis toutes les autres formes de public dont on a bien compris aujourd'hui qu'il faut aujourd'hui les, les associer aux décisions qui nous concernent. Voilà ce que je voulais dire sans, sans rajouter. Merci au label Internet pour ce 11e label en ce qui concerne Agent.